Le module 5 est le dernier module de ce cours et il offre quelques pistes afin de repousser les limites de l'impression 3D en la combinant à d'autres technologies. Il est facile de se procurer une imprimante à un très bas prix. Certaines personnes préféreront ne rien assembler alors que d'autres aimeraient pouvoir le faire. En plus de réduire le coût d'achat, une imprimante 3D en pièces détachées peut donner l'occasion de manipuler davantage l'ensemble des pièces impliquées dans l'impression, peut contribuer à une meilleure compréhension du processus. Pour les plus braves, il est également possible d'imprimer une grande partie des pièces d'une imprimante 3D auxquelles s'ajoutent des pièces électroniques et informatiques qui se vendent séparément. En 2015, Revarbat, Bat, c'est un pseudonyme, a conçu une imprimante 3D qu'il a nommée Snappy et qui était constituée à 73% de pièces imprimées ce qui lui a valu le record du monde en 2017 pour l'imprimante 3D ayant le plus de parties imprimées en 3D. Les fichiers d'impression de cette imprimante étant disponibles sur le web, il vous est possible de tenter l'expérience. Si vous désirez diminuer l'empreinte écologique de vos impressions 3D, recycler les matières premières recyclables en les disposant dans un bac bleu est un geste simple. Afin d'aller plus loin, il est également possible de créer du filament à partir de retard ou des impressions manquées. En effet, des compagnies ont développé des machines capables de déchiqueter la matière première et de l'extruder de manière à ce qu'elle puisse reprendre la forme de filament. Tout comme l'imprimante 3D, il est possible d'imprimer une grande partie d'un recycleur de filament ou d'utiliser d'autres matériaux comme le bois, le plastique, le métal. Des plans et des vidéos sont disponibles sur Internet pour vous accompagner dans vos démarches. La modélisation d'un objet 3D peut être faite à l'aide d'un logiciel de modélisation 3D. À ce moment, les informations relatives à l'objet doivent être digitalisées par la manipulation de données numériques. Tout comme il serait possible de prendre une photo d'une image que l'on pourrait retoucher dans un logiciel pour ensuite l'imprimer sur un canevas, il est possible de photographier un objet de manière à ce qu'on puisse requérir suffisamment d'informations afin de les interpréter dans un logiciel de modélisation 3D que ce soit avec une tablette électronique, un cellulaire ou un appareil photo, l'assemblage de plusieurs photos prises à différents points de vue permettent de noter les informations relatives aux axes X, Y et Z impliqués dans l'impression 3D. Des systèmes de numérisation spécifiquement faits pour numériser un objet 3D existent, mais ceux-ci sont dispensieux. Également, il est important de savoir que ce processus peut être chronophage. L'imprimante 3D fait partie des éléments incontournables à avoir dans un laboratoire créatif. Toutefois, associé à d'autres technologies, il est possible de repousser les limites de nos créations. En effet, l'impression 3D se marie très bien à la robotique et à l'électronique. Par exemple, elle pourrait être utilisée conjointement avec du matériel Arduino afin de créer des pièces de drone, euh, ce qui amène à développer des designs adaptés au projet entamé. Les exemples de combinaisons possibles sont nombreux et n'a de limite que l'imagination humaine. Des recherches sur Internet avec des mots-clés comme imprimante 3D et Arduino, par exemple, vous offriront des suggestions de projets. C'est ainsi que se termine ce cours sur la modélisation et l'impression 3D. J'espère que vous avez apprécié et surtout que vous vous lancerez dans des projets créatifs.